Jésus, tu es digne de louange. Sur la terre et dans les cieux, tu es sans pareil. Ok, vous suivez Jésus, Jésus est, Jésus, tu es digne de louange. Sur la terre et Terre, sur la terre et dans les cieux, euh, euh, tu es sans pareil. Oh. Jésus yes, est Inégalable Jésus Et dans les cieux euh, euh. Tu es son papa Le royaume de Dieu, la Bible nous dit dans Romains 14 là-bas Le royaume de Dieu est paix, justice, joie dans le Saint-Esprit Amen Nous devons être dans la joie, dans la présence de notre Papa Il est tellement merveilleux Tu es sans pareil, sans pareil, sans pareil. Sans pareil. Tu es sans pareil Some bad.